Bonjour, c'est Krapsi, et aujourd'hui, je vais vous parler du Rubik's Cube. On va essayer de le résoudre ensemble le plus rapidement possible et le plus simplement. Alors, tout d'abord, pour commencer un Rubik's Cube, il faut choisir une face, qui va être notre référence. Alors, on a l'habitude de prendre la blanche, puis, depuis cette face, on va faire une croix. Ensuite, les quatre coins. Ça fera notre première couronne. On va venir ajouter les coins du milieu. Et pour finir, la face d'en haut. Alors il faut savoir trois choses avec le, les faces du rubic cube, c'est qu'il y a trois différents types de, de carrés. Ben, il y a d'abord les, les centres, ils ne peuvent pas bouger, ils sont liés les uns aux autres à intérieurement et ils sont fixes. Ensuite il y a les milieux des coins, ils n'ont que deux faces et ils, sont, ils vont chaque, chaque fois aller au milieu des arêtes. Ensuite, il y a les coins, qui est fait de trois arêtes avec trois différentes couleurs. Alors, pour commencer notre première face, on va essayer de faire une croix, comme je l'ai dit avant. Alors pour cela, nous allons rassembler tous les, toutes les, euh, les cubes d'arêtes, c'est-à-dire ceux qui n'ont que deux faces qui ont une face blanche, on va les réunir à l'inverse in, du côté blanc, c'est-à-dire au côté jaune. Par exemple, si nous prenons ce cube, on voit qu'il est blanc et rouge, donc il nous intéresse. On va pas l'emmener directement à sa place finale, on va d'abord l'emmener de l'autre côté, ici, n'importe où. Alors pour faire ça, on va prendre, prendre celui-là, on va dire, on va l'amener en haut, comment on va faire ça et eh bien c'est très simple, on va tourner, puis après notre but ce sera de l'amener soit là, soit là, de telle façon qu'il ne reste plus qu'un mouvement pour l'amener en haut. Ça, il n'y a pas vraiment de technique pour cette partie-là, c'est vraiment de la logique, simple. Ensuite, nous, avons, nous devons amener celui-là, on va faire la même chose. Mais cette fois, si on fait comme ça, on, va voir, on voit qu'on enlève celui du haut. Donc, ça ne va pas. Donc, on va juste tourner une fois. Puis, retourner encore une fois. Et, l'amener. Cette fois, ça va toujours pas, mais on peut tourner le haut. Et, voilà. Maintenant, on a une croix blanche, avec un centre jaune. Maintenant, il ne reste plus qu'à descendre chaque face, pour les mettre du côté blanc. Mais faut faire attention à ce que chaque arête coïncide avec la couleur du centre. Comme on voit là, c'est une arête blanche et orange. Faut qu'elle coïncide avec le blanc qui y a là et l'orange que nous avons là. Alors pour ce faire, nous alignons l'orange, orange et blanc. Puis il nous suffit de faire un demi-tour. Et voilà. Nous avons blanc, blanc, orange, orange. C'est parfait. On fait ça pour les trois dernières arêtes. Donc pour la verte, ah ben, elle est déjà mise en place, donc un demi-tour, et blanc, blanc, vert, vert. Pour la bleue, elle n'est pas à la bonne place, voilà, nous la mettons à la bonne place, et encore un demi-tour. Ensuite la dernière tête, voilà, rouge, rouge, blanc, on enfin fait un demi-tour, et voilà, nous avons notre trois blanches. avec chaque fois les centres qui correspondent. Maintenant, on va mettre les coins. Alors, on va déjà repérer les coins qu'il nous faut. Donc là, il y a un blanc avec orange vert, un autre blanc bleu-orange, un autre blanc vert-rouge et un dernier qui est sur la bonne face mais qui n'est pas au bon endroit, comme on peut voir ici parce que ça, ça doit toujours coïncider avec les centres. Alors, là, il y a trois possibilités dans, le, dans lequel on peut arriver. Alors la première possibilité c'est que on se retrouve avec un cube blanc face à nous. Donc on le place déjà juste. C'est-à-dire les trois couleurs qu'il y a dessus doivent correspondre aux trois centres. Donc pour euh, le cube qui va venir ici, ça va être un cube blanc, bleu, orange, donc comme celui-là. Donc, quand nous sommes devant cette possibilité, il suffit de faire deux mouvements. On, pour être trois, on écarte le cube qui nous intéresse vers la gauche. Ensuite, on monte la face où il va venir et on le remet. Et on remet tout en place. Et voilà, nous avons mis notre cube au bon endroit. Ensuite nous allons mettre celui-là, deux coins, donc un coin blanc, vert, rouge. Donc pour ce faire, on cherche le cube qui nous intéresse, celui-là, et on le met en-dessus de l'endroit où il va aller. Voilà. Comme ceci. Alors là, on voit que le cube, cette fois, est en haut. Alors pour arriver... Rapidement, il y a une technique, mais on va faire la technique la plus simple, c'est-à-dire qu'on va répéter le mouvement qu'on vient de faire juste avant, jusqu'à ce que le cube se trouve au bon endroit. Donc, on écarte, on monte, on remet, on descend. On écarte, on monte, on remet, on descend. On écarte, on monte, on remet, on descend. Et voilà, ce cube s'est mis à la bonne place. Vous auriez pu voir que on a fait quelques mouvements inutiles, mais ça permet d'apprendre qu'un seul mouvement pour faire tous les tous les coins. Alors voilà, j'ai coupé le une... mais ah Non, j'ai pas coupé. Une... Donc maintenant il nous reste encore deux coins, donc celui-là et celui-là. On va prendre celui-là. Donc un coin blanc, vert, orange. On cherche blanc, vert, orange. On le met. Voilà, alors cette fois c'est une troisième possibilité, il se retrouve à droite. On fait la même chose, on l'écarte, on monte la face où il va venir, on le remet, on le redescend. On écarte, on monte. on remet, on descend, on écarte, on monte, on remet, on descend, on écarte, on monte, on remet, on descend, on écarte, on monte, on remet, on descend, et voilà. Ensuite, dernier cube, on fait exactement la même chose. On écarte, on remonte, on remet et on descend. Et voilà, nous avons notre première face qui est finie. Maintenant, nous avons fini la première couronne qui se trouve ici. Nous allons nous attaquer à la deuxième couronne. Si vous ne l'avez pas compris, les couronnes sont en fait les étages. Première couronne, deuxième couronne, troisième couronne. Alors, la deuxième couronne, elle est forme, on doit juste poser les coins, les arêtes, les quatre arêtes, et puis on aura fini la deuxième couronne. Donc là, on voit déjà que celui-là, est placé. Peut-être que je vais l'enlever pour euh, montrer plus spécifiquement. Donc ensuite, il faut toujours chercher les cubes qui nous intéressent par rapport au centre. Donc là, par exemple, pour le, l'arête là, il nous faut un cube bleu et rouge. Pour ce faire, nous allons chercher cube et rouge. Cube bleu et rouge. C'est celui-là. Donc, on le met au-dessus. Au Dessus, voilà. Le centre coïncide. Et il va faire une, une pivotation vers la droite. Donc, là, accrochez-vous bien. Pour ce faire, on met le cube à face, on l'écarte vers la gauche, on monte où il vient, on remet, on redescend, ensuite on, fait, on pivote le cube d'un quart de tour, on met le cube blanc à sa place, on descend cette ligne. On remet pour qu'il y ait la moitié de la face blanche et ensuite on remet la ligne qu'on vient d'enlever et nous avons notre cube qui est ici. Alors deuxième point intéressant euh, qu'on va mettre, deuxième arête c'est l'orange et la verte. Dans le sens que vous allez c'est égal, c'est juste parce que j'ai vu que nous avons notre arête ici. Donc nous la plaçons comme avant en dessus et si on voit bien, on se retrouve exactement dans la position qu'on était avant avec des autres couleurs. C'est-à-dire qu'on doit juste faire une pilotation vers la droite. Donc on fait la même chose, on écarte notre cube, on monte la face où il va venir, on le remet, ensuite on, fait un... on tient la face de droite et on fait un quart de tour. Pour se retrouver dans cette position. La face blanche devant nous. On ramène le cube blanc qui est perdu là-bas vers ses amis. On descend cette ligne qui est faite donc on ne pas la démonter. Et ensuite on ramène ce qu'on a enlevé pour avoir la demi-face. On remet la ligne qu'on vient d'enlever et voilà. Nous avons fait la deuxième arrête. Donc maintenant la troisième arrête. J'espère qu'on va arriver dans le cas, parce qu'il y a deux, deux cas possibles. Une fois une fois on doit la tourner à droite, une fois on doit tourner à gauche. Donc là, ça tombe bien. On doit tourner, si vous voyez bien, orange, bleu. Donc orange, bleu. Donc cette, ce cube doit tourner vers la gauche. Pour ce faire, on va faire exactement comme avant sauf tous les mouvements sont inversés. Cela veut dire que, au lieu de partir vers la droite pour l'isoler, on va partir vers la gauche. Là, bon, là on va monter quand même, on va pas descendre, on va monter. On va remettre notre cube comme avant. Puis là, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir notre ligne blanche à droite, on l'avons à gauche. On descend tout, on fait un quart de tour, et on met la face blanche devant nous. On remet le cube qui est cette fois à gauche, pas à droite, à sa place. Voilà. Ensuite, on descend la ligne qui a été faite pour la protéger. On remet les cubes blancs à leur place et on remonte. Et voilà, nous avons notre arrête. Nous avons fini la deuxième couronne, comme, avons, comme il y avait déjà un cube mis en place. Donc après, nous allons nous attaquer à la troisième et dernière couronne. On va commencer par faire la croix jaune, puis mettre avec les bons centres pour que ça coïncide, et on va finir par mettre les quatre arêtes. Alors pour ça, on va pouvoir regarder. On va pouvoir tomber sur quatre possibilités. La première, si nous avons un L comme ceci. La deuxième, si nous avons qu'un trait, jaune, les cubes jaunes en face de nous. La troisième possibilité, c'est d'avoir que le sud du centre. Et la dernière possibilité, c'est d'avoir la croix déjà faite. Alors quand nous tombons dans cette solution, on va faire une suite de mouvements. Si on tombe dans les autres solutions, à part la face déjà faite, on va faire exactement la même chose, mais deux ou trois fois. Alors, quand on est comme ça, on met le L contre le haut, puis on met la face jaune contre le haut aussi. On va prendre la face devant nous, on la tourne contre la gauche, pardon, contre la droite, on tourne la face du haut contre la droite aussi, on remet ce cube-là en place en haut, on remet la face du haut à sa place d'avant, on descend ces deux petits carrés, pour qu'il soit à la bonne place sur la face blanche. Puis, on remet cette ligne à sa place. Voilà. Nous avons la croix qui est faite. Maintenant, si on se trouve dans une autre solution, comme ceci, par exemple, nous ferions exactement la même chose, mais deux fois d'affilée. Donc, contre la gauche, contre la droite. Je me trouve toujours. La face du haut, contre la droite aussi. Droite, droite. Ensuite, la face de droite, contre la droite. Et ensuite, on ramène tout. La face du haut, on la met contre la gauche. La face de droite, on, on fait un tour contre la gauche. Si on le regarde de face. Et on remet la ligne blanche. Voilà. Nous, donc, nous tombons comme avant. Donc là, on peut, refaire la même chose, donc contre la droite, contre la droite, contre la droite et on remet tout comme avant. Donc contre la gauche en haut, contre la gauche et contre la gauche, voilà, nous nous trouvons avec notre croix qui est faite, maintenant nous allons faire la couronne, donc pour ce faire nous devons placer les coins, le, la, une face comme notre est déjà bonne. La deuxième face des arêtes, elle coïncide avec le centre. Donc, pour ce faire, on va placer le cube, des euh, faces qui coïncident. Il en faut qu'il en ait, il en faut deux minimum. Ça arrivera souvent. Donc, comme là, si on voit, la orange, orange, et bleu, bleu. Les autres coïncident pas, mais c'est pas grave, on va les mettre en place. Donc, pour les mettre en place, on prend la face qui est fausse la plus à gauche, c'est-à-dire que si on tourne encore une fois le cube à gauche, ça sera juste, et on la prend devant nous. Alors Ensuite, avec la main droite, on monte la face de droite, on tourne deux fois le haut, on remet en place la face de droite, on ramène la face de haut contre nous, on remonte la face de droite, on ramène la face de nouveau. Et on remet tout en place. Alors là, après, il nous reste à faire un mouvement du haut contre la droite. Et on peut voir que ça coïncide. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire les quatre arêtes. Les quatre coins des arêtes. Alors, ça va se passer en deux étapes. D'abord, on va les placer juste. Donc c'est-à-dire que les trois couleurs coïncident avec les trois centres. Puis ensuite, on va les tourner pour les mettre correctement. Nous allons placer les coins correctement. Donc pour ce faire, on va prendre un coin qui sera placé juste. Donc comme celui-là, qui est bleu, rouge et jaune, et qui est entouré de bleu, de centre bleu, rouge et jaune. On va le mettre à droite. Ensuite, on va faire une suite de mouvements et normalement, les quatre coins devront être correctement placés. Pas du bon sens, mais placés juste. Si c'est pas le cas, on recommence le mouvement encore une fois et si c'est encore pas le cas, encore une fois. Donc, on le met à droite, notre cube de référence, et on va prendre la face de gauche, on va la monter. Ensuite, on va prendre le haut, le tourner contre la droite. On va prendre la face de droite, la monter, refaire, faire revenir le cube qu'on avait enlevé pour faire la ligne, la remettre à sa place vers le, coin, le côté blanc, ramener notre cube qu'on vient d'enlever, le remettre là, et finir notre finir le mouvement, la face blanche est, fine, est correcte, et on peut voir ici que ce coin est toujours juste, par contre les autres sont toujours pas justes. Donc, si ça arrive, comme j'ai dit avant, on recommence le mouvement. Et voilà. Maintenant, on arrive à, aux points qui sont justes. Comme celui-là, on peut voir orange, jaune, bleu, et entouré de orange, jaune et bleu. Donc, maintenant, ils sont correctement placés, mais comme vous pouvez voir, ils sont pas dans le bon sens. On devrait faire un mi-tour avec celui-là pour le mettre, la face jaune, contre contre contre ici. Donc là, il y a un mouvement qui existe, qui permet de faire ça, qui permet de faire un tour, cube, qui va le prendre et puis qui va le tourner comme ça, si on veut bien. Donc après, la face jaune va se retrouver ici, la face orange ici, la face bleue ici. La même chose pour l'autre côté. En fait, ça se passe par deux côtés, deux en même temps. Donc, il y a soit un cas où c'est déjà fait, ça n'a plus rien à faire. Un autre cas, comme ici, où les coins sont contre l'extérieur. Et un dernier cas où les coins sont ici. Ça sera exactement le même mouvement, mais si c'est dans, dans ce cas-là, il faudra répéter plusieurs fois. Alors là, il faut s'accrocher parce que le mouvement est assez long. Donc, comme on voit ici, il y a trois cubes qui sont mal placés. Pour le cube qu'on voit ici, c'est-à-dire que le jaune est devant nous et l'autre pas, en, un, en une suite de mouvements, on arrivera à, passer, à placer celui-là juste. En revanche, celui-là va se placer deux fois faux. Mais celui-là aussi est placé deux fois faux, parce que si on regarde comme ça, on voit que la face jaune n'est pas contre nous, mais est contre la droite. Donc là, il faudra faire deux fois le mouvement que je vais vous apprendre pour la mettre en place. Donc on commence avec la face qui est le mieux placée, c'est-à-dire qui va se mettre en une fois. Si vous n'avez pas très bien compris le fonctionnement, vous avez qu'à le mouvement plusieurs fois puis vous verrez par vous-même, c'est un long mouvement, mais et, au moins on peut l'utiliser, on, on peut en apprendre qu'un pour tous les cas. Donc là, on va prendre notre face que l'on veut tourner, on va la mettre à droite, on va monter, On va tourner deux fois contre la gauche la face du haut. Ensuite, on va redescendre. Faire revenir la face de, du haut. On va remonter avec la face de droite. Revenir encore une fois à la face du haut. On voit que la ligne blanche se forme. Et on va descendre. Là, c'est que la moitié du mouvement. Ensuite, on va faire la même chose à gauche. C'est-à-dire qu'on va monter la face de gauche. Aller deux fois à droite avec la face du haut. Descendre la face de gauche. Cette fois, on va continuer à aller à droite. Remonter la face de gauche. Continuer à aller à droite. Et redescendre. Et voilà, nous avons placé notre cube juste. Alors maintenant, on voit qu'il nous reste ces deux cubes à mettre qui sont placés les deux, les deux fois, deux fois faux. C'est-à-dire qu'il faudra faire deux fois la suite de mouvement pour réussir à les mettre juste. Donc, on va commencer. On va les mettre à droite. On monte, on tourne deux fois la face du haut, on redescend la face de droite, on tourne vers la gauche la face du haut, on remonte, on retourne vers la gauche la face du haut, et on redescend. Fait la même chose à gauche, on remonte à gauche, on retourne deux fois contre la droite, on redescend la face de gauche, on tourne contre la droite la face de gauche, on remonte la face de gauche, et on remet en place la face, la, le haut. Ensuite, on redescend. Et voilà, maintenant on voit qu'ils sont devant nous, les jaunes, donc c'est-à-dire qu'en un mouvement, on va réussir. Donc on les remet à droite, on monte, on fait deux tours vers la gauche avec la face du haut, on redescend la face de droite, la face du haut, on la fait revenir contre la droite, on remonte la face de droite, et on fait revenir encore une fois la face du haut, on redescend, et ensuite on recommence avec la gauche, on remonte avec la gauche. Fait avec la face du haut, deux tours contre la droite, on redescend la face de gauche, on fait encore un, un quart de tour vers la droite, on remonte et on fait encore un tour vers la droite et on redescend. Et là, la magie, notre cube est fini. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez compris, que vous allez réussir. Il ne faut, faut pas perdre espoir dès la première fois, ça prend un moment à prendre les mouvements. Mais ensuite, quand on les a appris, on, on s'en souvient assez, assez longtemps. Alors, voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous le voulez Et laisser un j'aime si vous aviez apprécié cette vidéo. Bonne journée, au revoir.